Il a suffi d'une rencontre, il a suffi deux rencontres, celle de Zimako, l'architecte, le concepteur, le constructeur, celle de nombreux passionnés qui ont rejoint le projet, qui nous ont aidés à construire, à bâtir, à aménager, à organiser, à réunir, à accueillir. Une école laïque et ouverte à tous Alter monde. Alter monde. Alter J'ai commencé en septembre ici, petit à petit. J'ai commencé par l'infirmerie. Et j'ai fini avec l'infirmerie. Donc euh, ça allait de gauche à droite, les, les gens qui venaient m'aider, les sponsors raison d'être de cette école est euh, de d'offrir un cadre social, un cadre fiable et sécurisant à des enfants dans euh, dans ce site hein, sur euh, sur le camp, euh, cette euh, de leur permettre de nouer euh, de renouer avec un, un cadre social avec un des règles de des règles de, de vie en société, etc. Si moi je vais en Chine aujourd'hui, je à l'école, il faut, faut faire un comme intégrer une société, la société française pour parler français. Donc du coup j'ai aussi mis la laïcité pour unir les frères. Nous sommes une dizaine d'intervenantes euh, issues ou, ou très proches, euh, issues de l'enseignement ou très proches de l'enseignement comme des éducateurs ou des orthophonistes, euh, etc. Nous avons des enfants, nous accueillons dans cette classe des enfants entre 4 à 5 ans et euh, 10-11 ans. Euh, nous leur proposons des activités euh, de langage, de vocabulaire, que ce soit en français ou que ce soit en anglais. Nous leur proposons de découvrir aussi l'alphabet, de, euh, euh, de reprendre la numération, de reprendre tout ce qui est euh, technique, euh, toutes les techniques opératoires, addition, soustraction, multiplication, division, euh, de renouer avec, euh, de, de découvrir ou de, de renouer avec euh, les, les, la géométrie avec les, euh, les activités euh, scientifiques qui sont proposées, les activités artistiques, etc., comme euh, tout ce qui est proposé dans une école euh, normale, dans un établissement scolaire euh, normal. Les enfants qui sont ici, ça fait deux mois. d'accord. S'il y avait une vraie école, c'est pas tous les jours ils viennent. Mm -mm. En plus, peut-être un jour, il y a deux heures de temps, c'est fini. Mm -mm. S'ils venaient chaque jour, peut-être ils auraient compté jusqu'à 1000 aujourd'hui, les deux, trois mois. Et Je suis fier, euh, même temps que les frères sont fiers, je suis, je suis content. C'est un plus pour la famille ici, la grande famille. La famille du monde ah, Ce n'est pas la famille du monde. Ici, c'est forums. Ici, c'est pas la France. Ici, c'est pas l'Angleterre. Si je ramène des enfants que tu leur poses la question, où est Shadi Où sont les autres Là, ils vont dire Shadi, Go France. Parce que Shadi allait à Paris. Pour eux, ici, c'est pas la France. Et que soit Shadi, Go UK, London. Ici, c'est pas la France. Pour eux, c'est un endroit pile à la frontière. Pas la France, pas l'Angleterre. C'est pour ça que j'ai donné le nom de Forum. Et maintenant, l'histoire va continuer. Je lance un appel à l'unité, école of Unity, devise de notre école, devise de notre espace de vie, de notre lieu de raconte, devise du Forum de Calais. Continuer d'apprendre, d'échanger avec ses pères, est fondamental pour reprendre la confiance en soi et conserver sa dignité. Salut la grande famille. Tu vas mettre les statues de Dégolé et sa femme. Oui, <rire> place d'armes de Fora. Est-ce qu'il faut qu'on respecte la France nous aussi On fait partie de la France. Je mets et sa femme devant bon là-bas.